Vas-y, Basile. Ah, vas -y. Vas -y. ah, ah non, va. mec, ça va. Toi. Bah ouais, tranquille. Tu fais quoi là Je regarde un court métrage, mais il est trop bien. Tu regardes des autruches. Bon, tu veux que je te le remette au début Pas spécialement, hein. j'ai déjà vu des autruches à bronferrer, donc bon. Ouais, mais mec, ça c'est vraiment un vrai court métrage. Genre, il est trop bien, fait. il faut vraiment que je te le remette au début. Allez s'il te plaît. Bon, allez, pour te faire plaisir. Yes. Et hey, mec T'as aimé ou quoi euh, Oui, oui, oui, un peu, J'ai pas tout compris en fait, mais c'était pas mal. Ouais, carré, c'est pas compliqué, en gros c'est l'histoire d'une autre truc Non, non, ça ira. Mec, tu vas voir si ça va pas t'intéresser, je vais t'emmener dans le film, mec. Quoi Tu vas voir. Waouh. mais comme... comment t'as fait ça hein C'est extraordinaire. Ouais, t'as vu, c'est stylé, hein. Par contre, tu dis à personne un sens. Ah oui, c'est le moment du vote. Je savais pas que ça parlait de politique. Ouais. Mmh. Mmh. Ça parle de politique. Regarde, ouais. ça parle de déforestation aussi. Ah ouais, ça C'est des des arbres. Arbres. la déforestation. C'est quand même pas croyable qu'il coupent des arbres alors que c'est quand même le poumon de notre terre. Mmh. Ah ouais. Et aussi des manies. En fait, ce court-métrage, bah. Il représente bien notre monde. Bon ouais. allez, on doit plus tarder. Oh non Ça dure mais... pas longtemps. Encore rentre S'il te plaît. Wow Il est bien rentré à la maison. Ouais, c'était quand même super bien. Ouais, j'ai l'habitude d'y aller et ça reste quand même une super expérience. du coup t'en as pensé quoi de ces courts-métrages au début je mets pas mais là je commence à un petit peu aimer le film. Et puis euh, je pense tout de suite au monde actuel. Donc. Ouais. Je suis quand même content que t'aimes. Le thé il utilise bien le contraire sur son noir et blanc et le jaune. Hein. Ah oui c'est pour les éléments symboliques je crois. Ouais oh, c'est ça, comme la pollution, la déforestation. Ouais ça représente toujours notre monde en fait. Le réalisateur dénonce notre monde à partir d'une idée stupide. Bah oui c'est juste si les autrui peuvent mettre la tête dans des trous, on s'en fout. Bon maintenant t'es mes films, on en regarde un autre Ah non je suis en retard, désolé. Bon allez, je suis pressé un petit peu. Bah attends, je te raccompagne Au final, on est rentré dans un film, c'est quand même incroyable. Bah ouais, mais mec, tu reviens quand tu veux hein. Ouais, bon je suis en retard, donc j'y vais. Salut